Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre dont on a tous entendu au moins une fois le nom l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre c'est une pierre qui est magnifique qui est dans les tons jaunes, marron. et vous voyez quand on joue avec elle, elle a vraiment ce, ce côté un petit peu en transparence, un côté un peu irisé qui nous permet de voir ce jaune là qui se balade un petit peu partout qui est vraiment magnifique. Alors bon, forcément, on reconnaît le, le, le pelage du tigre, l'œil du tigre, etc. Donc on, on comprend bien pourquoi ce nom lui a été donné. Vous voyez qu'elle peut être beaucoup plus foncée de, de, suivant, euh, suivant, euh, suivant la face de la pierre. Vous en avez d'autres qui sont encore plus foncées. Regardez. Mais alors à chaque fois, quand on joue avec, elle a ce côté un peu feu qui est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment une très belle pierre. C'est une pierre qui est très dure, qui est de, elle est d'une de, de, dureté de 7 sur l'échelle de mots. Et c'est une pierre qui, au départ, ne s'appelait pas œil de tigre. Presque, on pourrait dire qu'elle a eu deux... Voire même trois vies. Au départ, elle s'appelait Oculus Bellus. Alors, Oculus pour œil. Bellus, c'était un dieu babylonien, le dieu de la fortune. Alors, quand je dis fortune, c'est pas l'argent, c'est la fortune, la destinée. Euh, donc, elle a traversé les cultures les civilisations en s'appelant comme ça et en ayant cette propriété que tout le monde connaît, cette propriété de protection. Alors, à la base, les guerriers, les combattants, puisqu'on était dans des civilisations beaucoup plus euh, combattantes, euh, s'en servaient comme amulette, comme protection, protection de blessures, protection de, du mauvais oeil, etc., etc. Elle a traversé vraiment les civilisations comme ça. Et ensuite, dans les années 1800, on a, on va dire, deuxième vie, redécouvert ce qu'on a appelé l'œil de tigre, à l'époque ça s'appelait pas l'œil de tigre parce que déjà on ne connaissait pas forcément toutes les civilisations, ne connaissait pas forcément les tigres. Là, on arrive dans les années 1800, on est euh, en Afrique du Sud et on découvre un gisement magnifique d'œil de tigre que la personne qui va la découvrir va appeler œil de tigre. Et là, c'est... Euh, parce que même brute, elle a ce côté vraiment jaune avec des, avec des strates marrons, etc. Elle est, même brute, elle est vraiment très très jolie. Donc quand on découvre ce gisement, on se dit wow, « waouh, on a trouvé la poule aux d'or ». Pour eux, c'était à ce moment-là une pierre très, très rare, donc très précieuse. Donc elle s'est vendue vraiment très très chère pendant quelques dizaines et centaines d'années. Et au début du XXe siècle, là on arrive à sa troisième vie on va dire, et là on a découvert plein de gisements. Et du coup, elle est devenue beaucoup plus commune, beaucoup plus. elle est, elle est passée de très chère à euh, tout à fait abordable, parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que on la trouve dans beaucoup, beaucoup de pays. On la trouve en Australie, en Birmanie, à Madagascar, en Russie, en Inde, au Brésil, et les gisements les plus importants se trouvent en Afrique du Sud, évidemment, et au Sri Lanka. Donc cette pierre-là, euh, on a ce côté très, très ancrée de protection, même en, en lithothérapie, quand on travaille sur les pierres que l'on peut disposer à l'intérieur d'une maison, souvent on retrouve l'œil de tigre à l'entrée pour protéger des agressions, protéger des voleurs, etc. On entend souvent parler de l'œil de tigre dans le sac pour protéger des vols. On dit aussi que l'œil de tigre, quand on la porte sur soi, donc elle a toujours ce côté de, très protecteur, va avoir aussi un effet bouclier parce que on dit que si la personne qui va euh, se présenter à vous et qui va vous envoyer de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvaises paroles, de mauvaises, pa de mauvaises pensées, tout ça va vous arriver dessus et avec la protection de l'œil de tigre, avec l'effet boomerang, va repartir vers l'émetteur. Donc vous, vous êtes complètement protégé. Et alors, il y a deux écoles, soit ça repart vers l'émetteur et pour lui, dans, dans l'espoir de lui faire prendre conscience du côté négatif qu'il a envoyé soit ça repart de toute façon vers l'univers, vers la terre, etc. Donc vous êtes protégé avec l'œil de tigre. Ça c'est la croyance universelle, euh, la croyance vraiment la plus répandue par rapport à l'œil de tigre. Elle a de toute façon en plus, évidemment, des propriétés physiques. Les propriétés physiques euh, sont qu'elle est très utilisée pour les problèmes articulaires, donc les douleurs articulaires. Elle va aussi être efficace en, quand il y a des, des, des, des dérèglements de la glande surrénale, quand il y a aussi de l'hypertension. Donc si vous faites de l'hypertension, vous pouvez porter l'œil de tigre. Alors, dans le côté physique, elle a une grosse partie qui est liée... Au stress donc l'hypertension essentiellement liée au stress si vous avez des problèmes euh, d'estomac des problèmes digestifs des remontées gastriques etc de l'acidité essentiellement quand c'est lié au stress elle va être très très bien pour ça et par rapport à ses propriétés on va dire plus psychiques donc on retrouve évidemment le stress donc c'est une pierre qui va vous apaiser c'est une pierre aussi qui va favoriser la confiance en soi qui va euh, permettre de de de d'avoir moins de fatigue, et c'est une pierre qui va harmoniser le yin et le yang, c'est-à-dire que votre côté féminin, masculin, votre côté énergétique, euh, on l'a vu, ce côté jaune qu'on qu voit évidemment, qu'on ne peut pas louper, fait que c'est une pierre qui est associée au euh, chakra du plexus solaire, avec son côté, avec sa couleur jaune. Étant souvent foncé quand vous avez une pierre qui est foncée comme ça, avec du jaune aussi, elle a aussi ce côté euh, euh, chakra racine. Donc elle a un côté d'ancrage, un côté de régulation par rapport au, au plexus solaire qui est le plexus de la confiance en soi, de la joie, de l'ouverture, le soleil quoi. Et donc elle va avoir ce côté d'alignement et aussi, comme on a dit, de yin et de yang. Vous avez aussi le côté un peu plus spirituel dont on a parlé énormément, c'est-à-dire la protection contre le mauvais œil. Voilà, ça c'est la croyance spirituelle et donc c'est une partie très très importante par rapport à, euh, à l'œil de tigre. Alors sur les planches de Sophie, on va retrouver l'œil de tigre pour les crampes, tout ce qui est problème musculaire, donc entorse et foulure. Vous l'avez aussi pour l'asthme. Donc, les problèmes euh, d'asthme, ça va diminuer les crises essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand ce sont des problèmes liés au stress et l'acidité gastrique, on en a aussi parlé, qui va réguler l'acidité quand c'est lié au stress. Donc, voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, et que vous avez appris certaines choses. Euh, N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao